sentiment d'être regardé. Il euh, y avait des fois des trucs qui étaient déplacés, je perdais des objets. Je pouvais voir des personnes défunts, que ce soit des célébrités ou que ce soit une arrière-grand-mère. Les objets qui bougent, les objets qui tombent, j'entends des voix douceurs. Je suis ouverte, je suis là, je présente, puis ça m'arrive. En confinement depuis un mois avec sa chatte Calypso, dans son appartement de Pointe-aux-Trembles, Magali Dubreuil-Pépin affirme être témoin de phénomènes inhabituels. « D'un coup, il y avait une bouteille d'eau par terre euh, dans la salle à manger. C'est pas le chat, c'est pas moi qui ai une bouteille d'eau. Euh, par exemple, euh, le, le téléviseur peut s'allumer. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui arrivaient dans mon, dans mon logement. Puis ça m'a donné le goût d'aller voir s'il y avait des choses qui existaient sur Facebook. » Activité paranormale et Paranormal Québec sont deux groupes Facebook que Magali consulte. Les signalements d'événements inexpliqués ils sont en pleine explosion. Il y a tellement de monde, juste depuis mars, il y a 150, à peu près 150, il y a probablement plus que 150 euh, posts et, et personnes qui ont affirmé voir des choses sur les différents groupes que je suis. C'est d'ailleurs par l'entremise d'un groupe Facebook qu'on a recommandé à Magali les services d'un consultant en activité fantomatique, Denis Marcotte. Moi, j'offre un service, j'appelle ça par abonnement. Euh, ça élimine pas mal tous les risques de râteau. Fait que dans ce cas-là, je peux passer au mois, ou deux mois, euh, comme ton expert terminateur qui va passer, voir s'il n'y a pas eu des sous dans ses pièges. Ben moi, je regarde si les fantômes ont laissé des traces ou non. Magali Dubreuil-Pépin reconnaît qu'il faut faire la part des choses. Il faut, faut aussi être rationnel. Je veux dire, autant qu'il existe beaucoup de formes inexplicables. Euh, de paranormal, autant des fois il faut se dire « est-ce que ça pourrait être des animaux dans le mur? » L'anxiété serait à la source de ces phénomènes inexpliqués, selon la chercheuse en psychologie du Centre de santé de l'Université McGill, Norma Sanders. Un, un individu a une inquiétude et qui va euh, commencer à, à, à, à élaborer des théories et des, euh, des significations, donner un, un, un, un symbole. Euh, son inquiétude et ce qui peut arriver souvent, c'est qu'à euh, force d'ajouter des théories et des suppositions, eh ben, il va tomber dans une sorte de spirale, si vous voulez, euh, qui peut devenir assez infernale avec le temps. Si la spirale des théories peut être dangereuse, il ne faut surtout pas ignorer ce que les fantômes ont à nous raconter. Adoptons une posture de, de curiosité euh, face à ces phénomènes et euh, euh, soyons, euh, soyons généreux de notre temps avec ces, ces, ces fantômes-là, ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre qu'on ne sait pas encore.